Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir le core block slide. Euh, donc euh, je rappelle ce qu'est le core block slide. Donc le core block slide est le bloc qui permet de faire translater euh, un groupe de blocs, un ensemble de blocs euh, de, de, en direction euh, horizontale ou verticale. Donc euh, ici euh, au niveau de mon pointeur. Et euh, donc avec, euh, avec ce, ce corps-bloc, nous allons voir aussi, donc euh, vous aurez besoin pour le faire fonctionner euh, d'insulation plate, d'insulation, des plaques à sens unique, de transmission et de réception, un bloc quelconque, euh, et évidemment les blocs euh, on-off, et euh, si vous le désirez aussi, des blocs euh, par défaut, euh, non, trans, non euh, translassable je sais pas trop si ça se dit, euh, comme l'herbe ou le, le la pierre, enfin la, la roche, que vous pourrez évidemment modifier dans les options euh, pour dans les options des, des blocs pour euh, les per, pour euh, permettre de les bouger. Donc euh, j'ai fait un ensemble de euh, quatre constructions. Euh, dont une principalement donc qui, est, qui est au fond là-bas euh, qui va servir d'exemple de, pour de pour faire un petit système entre guillemets compliqué et euh, mais on n'y est pas encore donc tout de suite on va voir euh, le, premier, euh, le la première création hein, donc un truc tout bête qui est juste un, un ascenseur ou élévateur voilà Et à cause de Fraps, je rame tellement que ça me fait transpercer le truc. Euh, voilà, avec Fraps et EgoCraft, euh, chez moi, ça fait pas bon ménage. Donc, je m'en excuse. Hop, voilà, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Et donc, euh, donc voilà pour ce petit élévateur donc, qui est possible d'appeler et de, de faire descendre. Enfin, un simple système de bot switch, voilà euh, donc tout de suite après on va voir euh, bah, le, son fonctionnement, son mécanisme. Donc c'est tout simple pour faire descendre la restone un ensemble de torches et de poudre. Euh, J'ai pas trouvé compact, plus, plus compact que ça. Euh, il en existe sûrement plus compact, mais que je connaissais moi personnellement, donc ici la botte switch, donc euh, classique avec euh, deux deux pistons qui vont pousser un bloc de stone qui lui-même va alimenter un répéteur qui va alimenter cette poudre et qui va alimenter euh, cet escalier fait de de midale, et qui vont alimenter les corps blocs euh, slide. On va appeler ça les sliders, ce sera plus, plus simple. Voilà pour le, fait, pour le mécanisme. Donc Ensuite, on va voir un, un autre véhicule, enfin un véhicule, on va dire ça comme ça, qui est un, en quelque sorte un tramway en fait, euh, qui est une autre création qui est souvent reprise. Euh, donc là, ces deux-là sont les principales. Et euh, donc là, on voit bien la rainure et tout ça. Et euh, bah je vous présenter donc euh, tout de suite, euh, voilà. <rire> je sais plus trop comment dire là, tout ça. Alors, j'espère que. Merci. Je suis resté à côté. Voilà. Donc euh, pour fermer le portillon, alors, euh, rien de plus compliqué. Du... du bouton, il y a une poudre de restant qui va alimenter un ensemble de répéteurs qui vont faire en tout deux secondes. Ou presque deux secondes qui vont alimenter une torche qui est ju située juste en dessous le de bloc. Et qui va donc alimenter le le, le portillon. Pourquoi deux secondes Parce que c'est le temps euh, nécessaire que met. Euh, les corps blocs pour s'activer pour faire translacer le, le chariot, on va appeler ça comme ça. Et ce faisant, le, le portillon n'a pas le temps, étant donné que c'est juste une impulsion, n'a pas le temps de se refermer, euh, de se réouvrir. Donc, du coup, il reste bloqué par la translation et donc il, il va s'ouvrir avec euh, en arrivant au but, qu'il y ait ou non la, la torche. Donc, on peut avoir une partie du système. Voilà pour ça. Euh, donc là une reine. Ce, ce moyen est le plus facile à créer et euh, donc le plus facile et euh, surtout le plus.. Euh, comment on va appeler ça euh, Le moins complexe à créer hein, aussi euh, surtout. Euh, étant donné qu'il y a juste à poser des blocs, mettre des répéteurs euh, sous la surface et mettre le bloc on et off, faire une rainure et construire par-dessus. Hein, voilà ensuite on, on va voir euh, ça euh, vous allez dire qu'est ce que ça fait non ça vole pas ça fait exactement la même chose que celui là Hop. mais quand euh, vous pouvez le voir euh, c'est le même fonctionnement Hop. Et une translation qui s'effectue et, euh, et en réalité tout ça pour, à cause de quoi en fait finalement et bah ben, tout ça en fait euh, c'est dû à au, aux plaques de réception et de transmission donc c'est à dire que en dessous de la surface hop, vous voyez il y a euh, un core block euh, donc le slider et euh, en dessous le, cette, euh, le centre voilà, il y a la réception euh, la transmission plate et la réception plate qui euh, qu'il y ait des blocs ou non par-dessus, en, par entre les deux euh, ne changera rien, captera quand même euh, le signal, euh, ce qui est vraiment pratique. Et il, peut aller à, il y a une distance de 20 blocs maximum. Et ensuite, ce, ce signal peut être retransmis par une autre plaque de transmission à, autre, à un autre bloc plus loin. Donc si on veut encore faire un, un truc encore plus loin, plus de distance vous pouvez très bien faire ça à l'infini hein, euh, tant qu'il y a un, un rapport entre les deux et donc de là vous mettez une réception une euh, réception ici et une transmission ici euh, plate et euh, ce qui permet donc en le en le faisant s'activer de faire euh, translacer aussi euh, cette euh, demi-dale ensuite on va voir les euh, la plaque à sens unique Alors ça je ne savais plus trop comment ça fonctionnait Et j'ai pu retrouver le, le fonctionnement Et en fait ça ne fonctionne uniquement Que s'il y a un core block euh, Lié euh, à la partie Qu'on qu veut prendre en fait. Ici vous avez un slider Là aussi Et donc du coup euh, ça ne fonctionne uniquement Que s'il y a un slider des deux côtés en fait. Hop vous voyez Voilà Donc ici ça ne fonctionne pas Donc ça agit comme une plaque d'isolation et ici, euh, et ici, ça vient prendre, mais une fois arrêté, euh, le bloc va dire non, je ne dois pas être avec toi. Donc du coup, je retourne à la position initiale, c'est-à-dire euh, au-dessus de mon slider euh, à moi. Et donc, euh, alors que celui-là, il dit d'abord, je veux te prendre. J'arrive ici, et lui, il dit non, je ne vais pas être avec toi. En gros, c'est ça en fait, hein, le, le fonctionnement pour être plus clair. Euh, et, euh, et ensuite nous allons voir ceci donc que fait ceci et eh bien en fait c'est quelque part une, une porte à la HugoCraft donc un truc qu'on pourrait pas faire euh... Juste, je me suis oups Voilà. Donc, euh, en fait, le fonctionnement de cette porte, je vais vous montrer tout de suite. Euh, avant, je voulais montrer un autre truc. J'arrive pas à le faire. Ça Parce que il y a une autre particularité, c'est peut-être un bug du GoCraft ou je ne sais trop quoi étant donné que c'est encore une version que je trouve un peu buggé, comme vous pouvez le voir sur euh, sur ces images là. Euh, donc là, voilà. Donc euh, ce bug en fait consiste à euh, au fait que vous pouvez transpercer les blocs, vous voyez ici en fait juste au dessus il y a la porte et quand on se retrouve euh, sous la porte ça va avec le, ce bug ça va nous faire glitcher en dessous ce bloc. Donc ici vous pouvez très bien mettre euh, ce que vous voulez, moi personnellement j'ai mis de la lave, euh, pourquoi de la lave Parce que, un... que j'ai voulu que ça fasse un peu de piège et euh, donc du j'ai de la lave. Mais si vous, vous pouvez très bien mettre une étude secours ou tout à fait autre chose, il hein, n'y a pas de problème. Donc euh, voilà pour, euh, pour ça. Donc si vous voulez, après aussi ça peut être euh, une commande, euh, vous pouvez très bien faire une porte euh, entre guillemets classique. Voilà. Donc, comme ça. Hop. Voilà. Donc on appuie sur une plaque, ça va activer, ça va, puis ça va désactiver avec l'autre. Donc le fonctionnement de cette porte euh, est tout simple, je vais prendre juste un levier, voilà, donc en fait le fonctionnement de cette porte part du principe que, euh, bon là euh, pour vous montrer des exemples hein. donc ici euh, c'est tout simple, la plaque de pression quand il n'y a pas le bloc, euh, le circuit ici est coupé, donc, on peut voir pourquoi il est coupé donc sinon euh, le courant ne pouvant pas aller là et eh bien il va aller automatiquement ici qui va donc grimper sur ces euh, demi dalles et euh, aller donc au repeater et pourquoi un repeater ici tout simplement parce que le courant s'il est activé par là bas il va aller ici et ça va faire un peu bugger tout le, tout le système donc un repeater pour éviter que le courant n'aille dans le mauvais sens donc le courant est relié euh, un slider puis il monte il est relié à un autre slider euh, la différence entre ces deux sliders autre que la position et leur fonctionnement ici il est directement relié à un bloc euh, en l'occurrence ici off donc il va chercher à déplacer les blocs pour aller sur le ON ce faisant il va donc déplacer le système de tout l'ensemble de blocs de un bloc et il va s'arrêter donc il est arrivé au on, il se dit stop c'est bon j'ai accompli ma, ma mission En gros bon travail Alors que lui il va, il va recevoir le bloc on et il va se dire Oula il faut que je travaille Et mon, donc il va chercher, donc, je cherche le, le bloc off pour pouvoir m'arrêter Et donc du coup j'ai trouvé donc, que le bloc off il me fait monter Il va faire donc, euh, translacer les blocs vers le haut et une fois arrivé au bloc off, il va se dire c'est bon j'ai fini mon travail euh, sauf si on m'inverse donc pour inverser c'est très simple, il suffit juste d'éteindre euh, la torche de restonner. et donc du coup ce qui fait que comme ici le bloc est, est arrêté donc il est cassable car je vous rappelle que quand un bloc est en train de translacer il est incassable donc, et il peut, ne peut être pris par aucun autre euh, slider ou, ou autre euh, alors que ici étant donné qu'il est arrêté il peut prendre le, ce slider là peut prendre l'ensemble de blocs et donc ce faisant il va ouvrir euh, il va ouvrir le la porte cet exemple Hop. voilà donc ici pourquoi j'ai mis une espèce de, de pince euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, étant donné que ça va descendre puis avancer, ça va prendre ce bloc là en sandwich euh, pour éviter qu'il y ait un trou après euh, quand, on, quand on se décide de, de, de marcher. Vous voyez, voilà. Euh, donc voilà bah pour ça en fait. Et il faut savoir aussi une autre, une autre chose pour les, pour les sliders, les, les, le canon, le, blo le corps bloc de rotation et euh, le slider euh, diagonal donc le slide stone et il faut à tout prix que ça soit ça marche comme les pistons, l'alimentation marche comme les pistons, c'est à dire c'est à dire que la redstone doit être en direction du, du bloc pour qu'il puisse fonctionner comme ce piston si la redstone euh, fait un embranchement et donc fait un nœud le piston plus à, considère que ce n'est plus euh, lui qui est visé par la restone, mais un autre bloc. Euh, pareil si euh, voilà. Pareil si ça va sur le côté, il considère que la restone ne lui est pas dédiée et donc qu'il euh, qu n'a pas à, à s'activer. Or quand il est dans la, quand la restone dans sa direction. Et de là, il considère que la restone lui est déviée, euh, que ce... que... et donc du coup, qui va fonctionner. Ou sinon, vous pouvez très bien mettre un un répéteur, un répéteur, et un bloc quelconque euh, pour dévier après le le système. Ça n'empêche pas l'autre. Petit exemple. Donc voilà, donc là la restone va dans le bloc qui va lui euh, rediffuser, alors attendez, qui va après rediffuser donc, toute la restone de, de, de, de tous ses côtés, étant de, et même euh, de même que pour le le piston qui lui va détecter euh, la source de, de Restone, de la source d'alimentation, dans le bloc et va donc euh, considérer qu'elle lui est dédiée ou du moins en partie et donc du coup qui va s'activer voilà donc si vous voulez activer euh, des pistons plusieurs pistons et que euh, par exemple trois pistons simplement vous avez juste à faire ça et euh, hop. Donc, voilà donc là il étant donné que la restone est qu'une poudre euh, donc juste un point il va là aussi considérer que la restone lui est dédiée et euh, donc par conséquent que là a à s'activer face à cette resto <coughs> voilà. donc voilà pour euh, pour euh, le pour le core bloc euh, pour le slider euh, pourquoi j'ai pas mis le slider euh, avec sa version diagonale, en diagonale simplement parce que je trouve qu'il ne fonctionne pas euh, identiquement euh, je ne le considère pas comme un même si la minecraft pas comme un slider euh, comme celui-là et comme il a, ils ont deux euh, fonctionnements deux utilisations différentes euh, donc je les, je les mets pas ensemble je les considère euh, l'un à part en fait puisque le, le slider euh, permet lui de, juste de faire euh, translacer de, à l'horizontale ou à la verticale des blocs, l'ensemble de blocs, alors que euh, le slider euh, slant euh, lui euh, fait les... déplace les groupes de blocs en diagonale, euh, tout simplement, donc ne le considère pas égaux euh, entre eux. Euh, même s'ils ont le même craft, euh, ils partent du même craft, euh, du même fonctionnement. Je les considère pas identiques. Euh, vous pouvez donc, euh, je vais vous donner une ou deux petites idées de construction quand même. Parce que je, cette vidéo est quand même assez courte, euh, il me semble. Et, et donc, du coup, si vous voulez mettre, euh, faire un petit euh, canon avec, euh, avec le bloc canon. Hein, et euh, le slider. Euh, mettez la plaque à sens unique. Euh, pourquoi euh, cette plaque là Tout simplement parce que euh, quand ça va être euh, ou la ou l'isolation plate plutôt, euh, faites un, vous mettez par exemple des bûches en long comme ça, puis que votre euh, qui vont être bloqués. Et, euh, et la... J'arrive plus à, à parler euh, Donc ici vous avez votre canon Alors, On va dire ça comme ça Ici vous avez de, votre canon Ici euh, vous bloquez Par euh, je sais pas moi du, De la baie de rock euh, Si vous n'avez pas de baie de rock, euh, Par de la pierre Ou de la terre euh, Donc ici votre canon Et ici euh, se trouvera vos bûches Avec entre elles des plaques d'isolation euh, ce qui leur permettra de euh, Translacer Si je ne fais pas d'erreur Du coup j'ai un doute <coughs> Ah je bug c'est juste énorme euh... Hop. Hop. Hop. Hop. Voilà on va faire ça, et une source de Rastone de la TNT, et un bloc. On va pas être de la pierre, sinon ça va pas marché. On va mettre ça, et on va mettre euh... Tiens, de l'optilienne. Voilà. Donc, euh, admettons, votre système, il est là. Euh, on va faire à par ici voilà comme ceci ici on va mettre euh, allez on va faire un petit truc hein. on va faire ça par exemple toc euh, on va mettre ça, ça. On va mettre ça comme ça qui partent voilà et ici euh, les îles ah, Insulation Plate on va appeler ça Oops. comme ça voilà euh, voilà je ne sais plus si on peut ou non les bouger Ah et puis évidemment la puce en elle faire ça parce que ça n'a pas l'air de marcher avec euh, le petit game ce sont des mêmes mots on va faire ça comme ça et ça ne peut pas bouger. Malheureusement, ce qui me semblait. Euh, donc, voilà. Ouais, votre seule chance est de mettre une isolation. Une plaque à sens unique. On va y arriver. Hop. Toc. donc là ça, ça va ramener le bloc donné qu'il n'est pas dépendant d'un slider ou tout autre euh, bloc pour mettre combien cette boule de combien Hop. On va juste faire un tir ça, ça fonctionne parce que j'ai pas fait de test tout moi voilà euh, non c'est pas ça que je veux faire oh, c'est pas donc pour euh, mettre la de la tnt dans le canon soit vous avez la tnt dans les mains soit vous êtes en menu je, je répète car je me répète souvent et on va mettre derrière. Donc, le je sens Voilà, si, c'est Donc là voilà, donc à limite e vous bloquez par de la... On va faire un petit test. Hop. Donc vous voyez, hein, ça, ça fonctionne bien. Euh, il n'y a pas trop d'ennui. parce que ça va fonctionner en plus et il euh, me faut de la euh, bedrock pourquoi de la bedrock euh, tout simplement parce que ça ne le parce que pour moi je le peux tout simplement et parce que euh, comme ça je suis sûr que ça ne le prenne pas en fait ça par défaut euh, le jeu ne, ne compte pas la bedrock comme euh, quelque chose de euh, possible à, à prendre c'est trop lourd c'est trop euh, et ça bloque donc ça sera un parent euh... ça. Ah, donc, ça part de parler bon et bah ben, comme ça vous avez votre petit exemple <rire> pour le coup hein, et euh, ça vous permettra peut-être de faire un canon euh, un peu euh, troll en fait quelque part et euh, donc euh, comme ça, vous n'avez plus qu'à placer des de la TNT. Vous mettez un slider comme ça, à l'horizontale ou à la verticale, comme vous, vous voulez. Vous le chargez de deux blocs et il n'arrête pas de faire des allers-retours. Ici, vous mettez euh, par définition, par exemple une seconde euh, avant d'exploser, qui est le temps minimum. Là, donc vous faites ça et euh, pas oublier. Comme ça, le temps, comme ça, vous mettez un petit euh, délai, petit timer, et euh, vous tout cela va vous permettre euh, d'activer le canon et de le faire tout de suite partir. En fait, euh, et comme ça, euh, ça le libère. En fait, et on peut pas le Donc, bah voilà pour cette fin de, de vidéo. Euh, on va se retrouver pour euh, une prochaine vidéo qui portera sur le slide slant. Donc, euh, système euh, à, à escalator et tout ça. Et d'autres petits trucs euh, bien amusants. Et euh, c'était. Donc, du coup, bah j'espère que cette série vous plaît. Euh, Qu'elle vous sert, en fait. Surtout, car. Euh, Bon ben moi en même temps ça me fait découvrir des trucs. Parce que maintenant que j'ai je connais le blog de MaoCat, qui sera dans comme d'habitude les liens seront dans la description. Euh, donc le lien de, donc du blog de MaoCat qui permet de découvrir pas mal de choses. Euh, si vous voulez pas y aller, bah tant pis pour vous. Vous attendrez les prochaines vidéos. Et euh, pour, pour les plus curieux, n'hésitez surtout pas. et euh, pourquoi pas créer vos propres systèmes après et puis euh, et aller savoir peut-être me donner quelques petits conseils dessus et euh, pour pouvoir ainsi euh, faire quelque chose et puis comme ça vous ça vous permet de euh, pour ceux qui connaissaient Hugocraft euh, que pour des trucs basiques entre guillemets c'est-à-dire tramway et puis escalator euh, ainsi que faire tourner des portes mais qu'elles qu se bloquent et non pas qu'elles s'arrêtent volontairement comme Ici, cela vous apprend en même temps euh, comment les utiliser, et puis euh, moi ça me, ça me motive si, euh, si ça vous plaît, quoi. Donc, euh, n'hésitez euh, pas à, à commenter, surtout, et euh, ce qui me ferait très plaisir, étant donné que euh, liker pour moi ça correspond à, au fait que vous aimez euh, la vidéo déjà d'une et que euh, vous que vous aimez cette série aussi donc du coup ça m'aide à, à, pour moi à, à savoir si vous aimez ou non et si je dois continuer ou non la, la, la série cette série là euh, ce qui est quand même assez important je trouve et euh, ce qui permet aussi de faire connaître à, à, à du monde Hugo Craft en plus de la vidéo que j'avais faite et euh, donc commenter pour, pour me dire ce que vous en pensez n'hésitez surtout pas, hein, c'est fait pour ça les commentaires et euh, donc je vous tiendrai aussi en même temps au courant s'il y a une sortie de pour la 1.4 euh, 1. prenez que là je suis toujours à 1.6.2 1. avec la version 2.2.0 et qui est donc euh, quand même euh, je trouve pas mal buggé euh, par exemple les fenêtres les, les vitres en fait ne peuvent pas être comprises dedans étant donné que pour moi ça me fait crash mon jeu pareil pour le grillage alors que normalement ça devrait pareil pour des bugs de visu mais il est parfaitement jouable euh, sauf avec je dirais avec Hugo Craft si vous avez euh, des, des tramways des, des chariots ou, ou autre et euh, pareil si vous avez des élévateurs Parce que c'est quand même assez hein, C'est peu jouable Je trouve ce qui est dommage Mais bon ça on ne peut rien hein, C'est la version qui fait ça ou parce que Ça veut ou ça veut pas après hein. Donc voilà Donc c'est la fin de cette vidéo euh, bah, N'hésitez pas à vous abonner euh, Déjà enfin, Déjà 14 abonnés euh, Ça me fait plaisir euh, 14 abonnés, plus de 4200 et des boîtes de vues sur ma chaîne en tout, ce qui me fait vachement plaisir aussi. Euh, faut pas croire. Hein. <rire> Donc euh, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, euh, à vous abonner, à regarder ma chaîne, à me poser des questions. Euh, par exemple sur cette vidéo, ou sur si vous voulez d'autres euh, vidéos, euh, par exemple et euh, je vous mettrai donc tous les liens disponibles c'est à dire le ressource le oui, ressource pack, euh, le, le blog euh, du de maocat ainsi que le lien de téléchargement euh, pour, euh, pour pouvoir avoir le, le, le mode s'il vous plaît et euh, si jamais vous ne connaissez pas bah essayez le c'est un mode à essayer euh, donc, si vous, ça, ça nécessite parfois des systèmes de racines un peu compliqués euh, vous pouvez très bien faire tout ça très simplement donc essayez le ça vaut vraiment la peine donc euh, et ben à la prochaine pour une nouvelle vidéo et euh, et ben on se dit à plus tard hein parce que bon là dessus sur ce levé de soleil ah oui levé déjà par ce magnifique lever de soleil, on va se dire au revoir et puis à une prochaine vidéo.